Good morning, Idena, chez Chouchou du Léonnis, ma tabamard de Khayben Isaac de Fenidourabat SR ainsi que les fautes Amram ben Masoudi si vous souhaitez. Vous aussi, dites une prochaine étude du Micha côté télé 5 minutes Nous étudions Masakhati wa motoraqra'at Asaris lo kholats velo mitya bemen khen lo kholatsat velo mitya Asaris shkhalt livimto lo psala. lo on continue à parler du su sujet de la Biché précédente, le saris, l'homme castré, en parlant, comme, comme il nous dit le barthénois, du saris Rama, celui qui est né castré. Il est né sans appareil de reproduction, qui ne fonctionnait pas. Lui, on a expliqué que le velomayabem, il ne peut ni faire la khanitsa, ni faire le yiboum. Il est exclu de la paracha parce que la Torah nous a dit qu'il faut faire le L'ivnôt euh, il faut construire la maison de son frère. Or lui, il a rien à construire. Il a le tracteur qui ne marche pas. D'accord? Asaris Il peut ni faire, donc il est complètement de la paracha. Lo, il ne la Idem aussi, vechen ailonit lo choletzet velo mitiabemet. Idem pour la hylonite hylonite c'est la même chose chez les femmes qui a l'appareil euh, génital qui ne marche pas, qui n'est pas développé. Aïlonite, on a déjà traduit, euh, on avait déjà vu que ça s'appelait... Ce que je vous ai expliqué, le problème avec les androgynes, c'est qu'il y a une femme qui développe en fait, des, des traits relativement d'homme. Son corps ne se développe pas comme une femme classique. Elle, elle a une grosse voix, elle a une tendance à avoir des poils de la barbe, elle a... d'accord toutes sortes de simanimes qui ressemblent un peu à un homme, son corps ne se développe pas comme il faut. Et en fait, c'est un problème génétique, quoi, la pauvre. Ça s'appelle une aïlonite. Et cette femme-là, hein, si son frère, Réouven, il s'est marié avec une femme comme ça, aïlonite, et Réouven décède, eh bien, son frère, Shimon, ne pourra pas, se, ne devra pas faire la mise à de l'Iboum. L'okholet set velom mitiabem ni faire la mise à de ibum, parce que la Torah, elle nous a dit que velom hachèchmo, il ne faudra pas que son nom soit effacé d'Israël. Or, celui qui était marié avec cette femme, de toute façon, son nom est effacé, il ne pouvait pas donner de naissance de progéniture. D'accord? De ce fait, Asaris Shechalat Levimto Lofesala. Imaginez maintenant qu'il y avait Reven et Shimon, Shimon c'est un Saris, il est castré, de naissance, et il a une femme qui tombe devant lui en Iboum, Et il lui fait quand même la Khalitsa. L'opesala, il l'a même pas invalidé. Une femme qui a fait la khalitsa, elle peut plus se marier avec un Kohen, parce qu'elle s'appelle maintenant comme une Groucha, Groucha avec khalusa, ça va ensemble. Alors quand une veuve, elle avait de droit se marier avec le Kohen, mais une divorcée ou une femme qui a fait la khalitsa, elle ne peut pas se marier avec le Kohen. La Mishnah vient, elle m'enseigne maintenant, sache que une femme, qui a une, un saris qui a fait la khalitsa à une femme pareille, il n'a rien fait, parce qu'il n'y aucune nécessité de la faire. C'est comme si vous prenez n'importe quelle jeune fille, vous lui faites la khalitsa et vous n'avez aucun rapport, aucun rapport avec elle, peut-être la khalisa, elle devait prendre khalusa, d'accord, logique Mais Allah, Salah, si toutefois, il est le saris, il a quand même voulu faire la mitzvah, mais c'est aussi pas de Khalissa, elle a voulu faire la mitzvah de Iboum. Mais Salah, il a rendu invalide au Kohanim, parce qu'il a rendu Zona, l'Ipnèche, c'est une bêla zinout. il n'avait pas de mitzvah de Yiboum à faire avec elle. S'il est parti avec elle, il est tout simplement, il a transgressé un interdit d'inceste, en allant avec sa belle-sœur. Inversement, aussi, Idem pour la Ailonit, Cheikh khaltsula que ses frères lui ont fait la khalitza, c'est les frères du, du défunt. Elle était mariée avec un défunt, avec un homme, elle était mariée avec un être vivant qui est ensuite mort. Et, et c'est ensuite c est, c est, ses frères lui ont fait la khalitza, l'op sa Ils l'ont pas rendu, ils l'ont pas invalidé pour aller sur le avec un coin. Par contre, B'Aluha, s'ils l'ont, ils ont quelqu'un qui a eu un rapport avec elle, sa loi, ils l'auront rendu. Invalide. Ils l'ont invalidé pour les Kohanim, parce qu'ils chez parce que de nouveau, ils ont eu un rapport d'inceste avec elle. C'était une Znout, qui va la rendre Zona interdite à se marier avec les Kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha